Là, il faudrait qu'on avance, on va faire le deuxième et le troisième film. Dans ce que vous avez là, euh, que je n'ai pas vu non plus, donc on va les découvrir ensemble. On en discute, puis après on regarde le deuxième, et on refait pareil. Resserrez-vous, vous verrez peut-être mieux l'écran. Le festival nous envoie des liens sur différents films. Ça peut être des documentaires, des dessins animés ou des petits courts-métrages. Et on visionne chaque court-métrage qui est lié à une thématique de développement durable. Et derrière, on décortique ce qu'ils ont vu, comment ils l'ont compris. Et ça nous permet d'avoir une base pédagogique pour rebondir sur des actions qu'ils pourraient, eux, à leur âge, mettre en place. Plastique ou iceberg Plastique, parfum plastique, lien coulissant Plastique, plastique, plastique, plastique. Le film vous plaît-il Combien pour 3 points Donc, euh, il vous a beaucoup plu. Les conseillers-enfants participent au festival Cinema Fortune. Ça leur permet de découvrir les objectifs de développement durable. En fait, on pourrait acheter les choses sans plastique, sans mettre d'emballage avec. Quand on achète quelque chose, il y a toujours du plastique qui suit après. toujours. On doit choisir un film entre les cinq. Moi c'est Plastic Chopper. Je voterais peut-être pour le Plastic Chopper parce qu'il m'a fait rigoler et j'ai bien aimé. Oui, moi j'aime bien Plastic Chopper, le dernier, le dernier film sur une dame qui, qui mange du plastique et elle est malade après. Bah, c'est festival Cinema for Change.